Merci d'accueillir. Dans un autre registre, nous allons accueillir les mangeurs de pizza. Merci d'accueillir le Tortue Ninja Michael en Michelangelo. Merci d'applaudir Céline! Bravo. Magnifique duo! Le premier duo que nous allons accueillir, c'est Romain et Pauline qui nous présentent Nier au matin. Merci de les applaudir bien. d'accueillir Philippe et Sacha en Indestructible. Voilà! parfait.